Bonjour, euh, je suis Raphaël Suir, je suis maître de conférence en économie du numérique à l'Université de Rennes 1. Mmh. Je mène des travaux en fait sur les questions d'économie numérique et plus généralement d'économie d'innovation. A ce titre, je dirige également le Master 2 écotique avec, avec un collègue ici au CREM. Et puis euh, je suis bénévole et cofondateur et administrateur de la cantine numérique Rennes et de son accélérateur qu'on appelle l'annexe En fait, c'est un Master 2 qui a aujourd'hui euh, presque 10 ans et qui est spécialisé sur les métiers du web marketing et stratégie numérique. Euh, on forme les étudiants à un certain nombre d'outils qui leur permettent d'appréhender en fait, ce que peuvent être les bonnes stratégies qu'on peut mener sur le numérique. Alors, il y a des choses qu'on connaît, qui sont assez balisées, hein, des campagnes de liens sponsorisés, euh, des développements d'audience, des campagnes de mail. Et puis il y a des outils qui sont un peu plus contemporains hein, et qui utilisent pour ça des, des objets très formels qui relèvent euh, des mathématiques, notamment qu'on appelle euh, des graphes. Et qui permettent de cartographier et de visualiser ce qu'on appelle des communautés. Donc, très souvent, en fait, on retrouve des asymétries en termes de position, en termes de rôle. Des gens qui sont très actifs, ou qui peuvent être très influents, parce que très fortement connectés, en fait, au reste de la communauté, versus des gens qui sont juste là, en observateur, et qui sont très peu connectés ou très peu actifs. Donc, ça, c'est un peu euh, un saint graal pour beaucoup de marketeurs, en fait, qui officient sur le web, que d'identifier dans les communautés ces gens-là pour essayer de les influencer. Et sur la communauté des Twittos Rennais, en fait, on avait observé le même genre de propriété. cest là, il y avait trois comptes qui jouaient le rôle de ce qu'on appelle de gatekeepers, en fait, par lesquels passaient beaucoup d'informations. Mais maintenant, si je veux, moi, de l'autre côté, euh, parce que je suis concurrent de cette plateforme, essayer de la déstructurer, l'attaquer, alors j'identifie là une fragilité puisque tout repose que sur très peu d'individus. Euh, ici, on a, euh, donc dans le diplôme du Master de l'écotique, on a un groupe Facebook hein, qui relie, en fait, euh, ou qui cherche à créer du lien entre tous les diplômés. Et, et ici, par exemple, on a euh, une communauté 3... Enfin, une promo 3, 4 et 5 qui sont relativement bien intégrés. C'est-à-dire que sur Facebook, tout le monde est plus ou moins ami avec tout le monde. Et puis là, il y a une promo euh, 6 qui est moins bien intégré au cœur historique du réseau et puis surtout ce qui est marrant c'est d'observer que la promo qui vient de rentrer ici à l'époque c'était la promo 7 en fait est très disjointe du qu'on appelle ça de la composante géante en fait, du réseau la partie la plus importante du, du graphe donc si moi je veux fabriquer un esprit de corps et si je veux fabriquer une communauté moi là en tant que gestionnaire de communauté mon objectif c'est de faire en sorte que la promo sortante organise un week-end d'intégration pour la promo entrante et que donc ces deux communautés là se rapprochent Ici, c'est le graphe après le week-end d'intégration, où la promo 6 et la promo 7 ici, en fait, ont plus ou moins fusionné. Et on met en plus en évidence des individus qui ont vraisemblablement joué un rôle moteur dans l'organisation parce qu'ils concentrent en fait une proportion plus importante de liens hein, que des individus ici qui restent plus périphériques, voire qui peut-être ne sont pas venus en fait, au week-end d'intégration. Voilà. Donc, Ce qui est intéressant avec ces analyses-là, c'est qu'en fait, on peut raconter la vie des gens sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Quoi. Alors quand on le fait à titre scientifique, pédagogique, ça ne pose pas de problème, mais là, ce qu'on dit aussi, c'est que Facebook, évidemment, sait tout ça. Facebook recrute hein, des bataillons de chercheurs euh, qui passent leur temps hein, à analyser, euh, évidemment, sur des très grandes échelles, en fait, hein, des données comme celle-ci. Aujourd'hui, la question de la privacy, comme on dit, ou des données personnelles, c'est quelque chose qui est, qui est très brûlant. Parce que le plus souvent, en fait, les gens ne savent pas qu'ils laissent des traces quand ils utilisent le moins d'objets numériques, hein, aujourd'hui, ils laissent des traces. Donc il y a des cours autour du, de la réglementation du secteur des télécoms et droit des données personnelles, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les recours, euh, comment la CNIL fonctionne, et, et on est plutôt un pays qui a tendance à protéger quand même les usagers du, de la technologie en général et du numérique en particulier, à travers la CNIL notamment. Donc les étudiants ont la connaissance de cet environnement juridique, et en même temps, bah, ils savent aussi qu'on peut aller très profondément. Nos étudiants, finalement, on les amène jusque là où on peut aller. Quel est l'état de l'art et quel est l'état de la connaissance pour aspirer, exploiter et comprendre qui sont les individus. Parce qu'on sait que ça, ça alimente énormément de business models. Parce que là, on a un étudiant qui a été diplômé il y a deux ans, qui est rentré chez Google à Londres. On a d'autres qui sont chez Amazon. C'est quand même des, des poids lourds du secteur du web. Alors, si on veut travailler dans les métiers du numérique, je pense qu'il faut être en capacité de comprendre où est la frontière des possibles. Mais moi, je m'intéresse à d'autres types de communautés qu'on trouve plutôt euh, dans le contexte de l'économie géographique, qu'on appelle les clusters. Les clusters, en fait, ce sont des collectifs où, euh, posés sur des territoires, collectivement, des gens fabriquent de la technologie et ou de l'innovation. Est-ce qu'on peut visualiser ça Alors, on avait fait un travail, en fait, avec euh, un doctorant à Toulouse sur, euh, justement, cette grande étude euh, à l'échelle européenne autour de la technologie des systèmes de navigation par satellite. Et donc, on avait récupéré en fait tous les projets collaboratifs européens, et on avait récupéré ce qu'on appelle des données relationnelles. Donc, pour chaque projet, on sait quels sont les acteurs du projet, telle entreprise a travaillé avec telle université, telle PME, et on sait ce qu'est la nature du projet. On a trouvé une structure qu'on avait identifiée dans plein d'autres univers qu'on appelle les structures du type cœur-périphérie. Celle-ci, c'est le réseau des connaissances. Et ce que l'on observe, c'est que pour fabriquer de la connaissance et pour arriver à la standardiser, il faut que le graphe possède un cœur relativement fort avec une cohésion relativement forte. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, ça, ça révèle euh, quelque chose qu'on a observé dans d'autres communautés, qu'on appelle le besoin de cohésion et de diversité dans les réseaux. Si on veut être durablement performant, il faut toujours maintenir cette tension entre euh, un graphe avec un cœur fort, qui va être en capacité d'imposer des choses, qui a une voix qui va porter, et puis une périphérie un peu plus bruyante, mais qui va alimenter en nouveauté et, et quelque part en créativité. Et la connectivité ou la connexion entre les deux univers est essentielle pour assurer que tout ce qui va se passer ici, qui est très exploratoire, et, et bien évidemment, là-dedans, il y a des choses peut-être qui ne servent à rien, il y a du bruit, peu importe, mais il faut inventer des systèmes de filtres pour faire remonter ce qui va faire sens. Mais le cœur fort permet d'avoir une, une forte audience, en fait. Et, euh, et, voilà. et à Rennes, typiquement, on a... Un territoire intéressant parce qu'il y a un peu ces deux, ces deux parties du réseau. Il y a un cœur fort constitué par des acteurs historiques du secteur des télécoms. Et Rennes 1 notamment est un acteur du cœur de ce réseau, pas des GNSS mais du secteur des télécoms au sens un peu large. On pensera évidemment à Orange ou Thomson ou Feu Alcatel hein, qui étaient voilà, des pionniers historiques. Et puis on a une périphérie qui est un peu plus émergente, qui est plus bruyante et qui est beaucoup moins structurée. Et euh, tout à l'heure, on va aller voir, je pense, des, cette périphérie-là. Hein. Alors, c'est la cantine numérique où on expérimente. C'est le, le LabFab qui a ouvert à Rennes hein, il y a un peu plus de deux ans. Où là, on fait des choses tout à fait nouvelles hein, autour de l'impression 3D, l'électronique ouverte, du prototypage. C'est l'annexe. Hein, on développe et on accélère des startups. La notion d'accélération est assez nouvelle aussi. On ne fait pas de l'incubation. C'est vraiment de prendre des petits projets. Certains n'ont pas forcément de viabilité, mais avant de dire qu'ils n'ont pas de viabilité, on va essayer justement de les amener au marché pour qu'ils testent leurs premiers clients. Donc l'ANEC, c'est un espace qui est dédié aux entreprises du numérique et aux startups. Et euh, ce qu'on y fait, c'est du coworking et de l'accélération de start-up. Coworking, c'est-à-dire un espace ouvert où les gens peuvent venir travailler. C'est un tiers-lieu qui est entre travailler chez soi et puis travailler dans un bureau qu'on loue et où on est un petit peu seul. Alors, L'annexe, en fait, euh, dans, dans mes travaux, euh, je positionnerais ça plutôt comme à la périphérie en fait, des, des clusters ou des systèmes territorialisés où on fait l'innovation collective. Ça veut dire qu'ici, il y a des start-up et même mieux que ça, des porteurs de projets qui viennent et qu'on va accompagner pour explorer, prototyper et expérimenter finalement ce qui peut faire sens par rapport à leur modèle économique, sachant qu'ils n'en ont pas véritablement. Au départ, ils ont juste une idée. Alors, ces idées, c'est euh, « Tiens, j'ai pensé que peut-être mettre en relation les gens qui voudraient faire des courses avec ceux qui n'aiment pas faire les courses, ça pourrait avoir du sens. » Je développe une plateforme qui va mettre en relation ces gens. Modèle économique Je ne sais pas trop. Par contre, ce qui est très important, c'est de se tromper rapidement pour identifier là où il ne faut pas aller, tant entendu que ça devient une information. Et puis après, bah, j'y rapidement. Alors, on est dans des process qui sont tout à fait nouveaux sur la vitesse à laquelle il faut aller pour prendre des positions sur le marché. C'est vraiment ça que ça se fait. Plutôt que de développer le tout, qui peut être très coûteux en termes d'hommes et en termes de technologie, et ensuite de le proposer au client ou à l'usager, l'usager vous dit « bah ouais, mais ça va pas ». Et là, les coûts de, de réversibilité peuvent être assez importants. Là, ici, on développe juste des petits briques fonctionnelles ou logiciels, ce qui est beaucoup moins coûteux. Et on est certain que ça crée de la valeur pour des usagers. L'une de mes réflexions importantes, c'est de comprendre comment ces systèmes-là, plus agiles, coexistent, mais ne font pas simplement que coexister avec le cœur historique. Comment ça s'intègre Parce que l'objectif, quand même, c'est de faire du business ici. Hein. C'est de, de, de passer à l'échelle et de rendre de ces projets-là présentables pour des gens qui voudraient mettre 50, 100, 200 000 euros. En fait. ah, Donc on joue à un jeu sérieux. Mais par contre, on le fait en toute décontraction. L'économie numérique, c'est ça, en fait. Et pour ça, bah, effectivement, il faut, euh, il faut parfois changer son logiciel pour comprendre et appréhender les choses aussi sous cet angle-là, de, de la futilité et, ou du fun.